Nous sommes le 20 mai, nouvelle vidéo, donc je profite du beau temps, depuis hier il fait beau, il y a du soleil, les températures sont un petit peu plus élevées que sur les derniers jours, il a plu pendant presque une semaine, donc c'est vrai que mes tomates ont assez souffert, les tomates qui se trouvent dans les packs, euh, donc, euh, donc, je vais attendre un petit peu pour voir si le temps se stabilise. Et donc, en attendant, je fais une euh, vidéo sur le, un tour de jardin pour vous montrer un petit peu l'évolution. C'est quand même plus sympa euh, avec le soleil. Donc là, le Cornus kousa Milky Way. Alors, on, on voit les les, les fleurs en fait c'est pas vraiment des fleurs mais euh, c'est les bractées euh, qui, euh, qui sont euh, légèrement vertes et qui vont passer au blanc euh, d'ici quelques jours ou une, une semaine peut-être donc les donc là j'en ai un autre ici, et je, je pense que je vais mettre le troisième à côté, je, je vais voir. Il faut que je réfléchisse encore à la place que je vais lui donner. Donc là, l'asiminié, on voit qu'il s'est bien développé, il continue de pousser. Et les escalonia poussent, en fait, on voit que les feuilles se sont bien développées à la base et sur, euh, sur toute la plante. Donc euh, la, la reprise est bonne. Là, c'est un photinia red robin qui est en fleur, enfin en fin de floraison. Donc, c'est plus joli. Euh, c'est pas très joli forcément quand c'est en fleur, mais euh, c'est beaucoup plus joli quand euh, les feuilles sont rouges, euh, vraiment euh, très intenses. Le, le cerisé à fleurs. Voilà, et je voulais vous montrer ce qui est quand même assez sympa ce sont les rhododendrons. J'adore cette couleur un peu rose violacée. Là. Là, C'est vraiment, vraiment sympa. On voit que malgré le fait que on a des branches qui, qui sont vraiment malades, enfin qui sont mortes d'ailleurs, donc malgré ces branches mortes le, le roubainon continue de pousser donc il fleurira pas cette année pour celui-ci mais voilà, ceux qui étaient en piteux état ben, ont quand même fait quelques fleurs malgré tout, celui-ci va peut-être fleurir, on voit un bouton là donc euh, ouais c'est quand même euh, je pense que l'emplacement euh, leur conviendra beaucoup mieux ici Alors celui-ci, je ne sais plus si vous l'aviez vu en fleurs. Donc c'est un Végélia nain, qui est très joli aussi. Bon là, il est assez petit, mais euh, ça a continué de, de se développer. Donc là, on a toutes les, les petites fleurs. Euh, alors je les avais notées la dernière fois, je ne me rappelle plus. En fait, ce sont. Euh, je crois qu'il y a des astères, des aquilés. Donc euh, voilà. Donc un petit clin d'œil... Euh, à catherine euh, d'ailleurs euh, je noterai sa chaîne en fait elle vient de lancer sa chaîne euh, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Euh, elle a également une belle propriété avec beaucoup d'arbres des grands arbres en fait comme je les aime euh, donc euh, euh, voilà je, je vous invite à vous rendre sur sa chaîne pour voir un petit peu euh, son jardin et elle a aussi un petit jardin de ville euh, qui, est, qui est très sympa aussi qu'elle a, a bien arrangé donc euh, euh, Jetez un coup d'œil sur sa chaîne, vous verrez, c'est vraiment bien. Voilà, donc un petit coup d'œil euh, pour Catherine c'est une euh, spirée euh, du Japon. Donc, euh, celle-ci, c'est la Gold Flemme. Et j'en ai commandé deux autres. Alors, je me rappelle plus les noms là tout de suite, mais euh, euh, pour essayer de, de les placer sans doute en face euh, de, de l'autre côté pour euh, faire un petit euh, miroir en fait. Donc ici, on a le rangé du Mexique qui est toujours qui a toujours un petit peu de fleurs. Bon, c'est la fin, bien sûr, mais ça dure quand même assez longtemps. On voit que ça dure quand même pratiquement trois semaines, facile. Donc hier, je me suis occupé de nettoyer un peu mes rosiers parce qu'il y avait les taches noires, surtout sur, sur celui-ci. j'en laisse encore en fait. J'en laisse toujours un petit peu euh, les feuilles les moins atteintes pour euh, l'aider à à se défendre un petit peu, il faut lui en laisser un peu euh, j'essaie de ne pas traiter ou le minimum donc euh, d'abord avec du purin d'ortie s'il si, si est vraiment attaqué et si vraiment je vois que je peux rien faire, bon, voilà, je prends un traitement bio euh, euh, vraiment efficace mais euh, en principe l'année dernière je n'ai pas du tout traité et il s'en est bien sorti donc euh, j'essaie vraiment de, de les laisser se défendre tout seul tout, euh, d'abord, en, en, en premier choix quoi. En priorité, en priorité euh, je laisse se descendre tout seul. Donc là, on voit que le tuna euh, bah, a bien poussé, hein, il, est, euh, il est bien vert. Le deuxième orangé du Mexique, bah, lui, euh, il a l'air de reprendre un peu le euh, poil de la bête. Là, faudra que je, je vais attendre avant d'enlever de, de, les parties malades ou mortes. le Végélia lui il est en fin de floraison. Donc c'est joli mais ça sera encore plus joli quand il sera densifié. le fusain ailé et le Dodia qui est lui aussi en fin de floraison donc euh, bon voilà, il a il a quand même fleuri un moment. Hein. Le bambou sacré et même si mon parterre n'est pas génial, j'ai quand même quelques géraniums qui sont sympas. Là j'en ai un ici, il y en a un autre qui n'a pas encore fleuri et l'autre non plus. Donc après j'ai des lys au milieu, et puis d'autres petites fleurs dont je ne connais plus les noms. Et j'ai un peu d'iris au bout là-bas, donc j'en remettrai d'autres, je pense des iris. Donc là j'ai mis de la menthe au pied de mon de mon rosier, j'avais encore une, une fourmilière qui s'est installée. Il y a toujours des fourmis, d'ailleurs, on, on les voit, encore. Que Je les dérange, en fait. il faudrait, je, je regarde s'il y a un moyen de se débarrasser, si quelqu'un connaît. Un moyen de se débarrasser des fourmis, euh, de les éloigner, je ne sais pas. Euh, c'est vrai que des fourmis, j'en ai énormément, moi, sur mon terrain, et elles, je pense qu'elles sont responsables de beaucoup de problèmes. Euh, déjà sur mes carottes, parce que c'est elles qui mangeaient mes carottes, euh, l'année dernière, et les autres années d'ailleurs. Donc il va falloir que je me débarrasse des fourmis. Alors je sais que les, la menthe, elle n'aime pas. Bon là, je l'ai posé juste à côté, je sais pas si c'est efficace, mais... Voilà, donc on voit que les genets poussent. Il faudra que je vois si je peux pas les tailler, parce que là, il... le problème, vous voyez, sur celui-ci, c'est qu'il est complètement écarté, là. Euh, ça, c'est pas très joli, il faut que je vois s'il n'y a pas moyen de resserrer un peu ça pour avoir à peu près la même chose que ça. Donc je ne sais pas pourquoi il fait ça. Les, les rosiers, là, sont vraiment... ont vraiment bien poussé. Et malgré la pluie, la maladie, ils n'ont pas trop eu... ils n'ont pas eu les taches noires. Je vais quand même nettoyer quelques feuilles, mais... voilà, un autre petit, que je vais sans doute déplacer, parce que je vais remettre un arbuste, ici, à la place de... de mon... Euh, mon hibiscus, en fait, j'avais un petit hibiscus. Euh, bon il était mort hein, donc euh, je suis passé dessus avec la tendus du coup il ne poussait plus hein, donc euh, il a dû prendre il a dû prendre le gel voilà, donc là le lilas j'ai coupé euh, hier les inflorescences qui étaient fanées donc mon le premier décorosier que j'ai mis en place donc vous voyez que ça a tendance à faire un buisson qui s'étale hein, donc c'est ça devient ça peut devenir assez gros hein, et par contre quand ça fleurit euh, c'est une myriade de fleurs, euh, vraiment c'est super joli. Le keria, bah voilà, il, il ne fleurit plus, hein, c'est les dernières, hein, les dernières fleurs. Je vais vous montrer euh, l'arrière, donc le. Alors je crois que c'est le camélia, je me rappelle jamais, j'ai toujours un problème avec ce mot. Je crois que c'est le camélia qui est là, et donc bah, les. Les premiers rhododendrons qui ont arrêté de fleurir. Alors il y en avait d'autres là, mais ils n'ont pas beaucoup fleuris ou alors ils n'ont pas encore fleuri On voit qu'il y a encore des boutons, donc euh, ils devraient encore euh, ouvrir quelques fleurs. L'année dernière, ils s'ouvraient en même temps que les blancs, pratiquement. Mais là, cette année, moi, euh, bon, je ne sais pas, il y a peut-être moins de fleurs cette année. Donc là, l'herbe à éléphant. Donc, vous voyez, ça devient quand même assez grand. Hein. Euh, c'est euh, assez dense. Donc là, c'est un coin que je, il faut que je finisse de réaménager. Et là, euh, alors je voulais euh, vous montrer euh, cette partie-là. Donc, euh, pour ceux qui recherchent des haies euh, donc, euh, per persistantes et défensives, euh, donc il y a les Piracanta. Donc, euh, ça, ça s'appelle aussi les buissons ardents. Donc euh, ça porte assez bien son nom, il y a des grandes épines. Vous voyez la taille des épines. Donc, euh, alors là, je leur ai mis un tuteur parce que ça a tendance à s'effondrer sur lui-même. Donc euh, voilà. Je... là c'est en fleurs et vous voyez, ça attire les butineurs à fond. Ça fait énormément de fleurs. On les entend... Donc voilà, mes cuves se sont bien remplies, hein. il me reste encore euh, combien 850 et l'autre est pleine. Donc, euh, donc cette partie-là, je dois la réaménager. J'ai des, des orties que je vais utiliser en purin et euh, à déposer au pied de mes tomates. Donc euh, Hier, j'ai déposé du mar de café. Enfin, euh, j'ai vidé mes capsules de, de café, comme je, je bois du, du café en capsule. Le noisetier, on voit peut peut-être pas, on voit pas très bien, mais voilà, déjà il fait pas mal d'ombre. Le cerisier, je le prendrai euh, en tournant. Là. Voilà, donc les ostas. Alors euh, ici, en fait, je me suis aperçu que je, je me rappelais plus. En fait, j'ai euh, deux Végélia, donc j'en ai un ici. Alors par contre, je ne sais plus les différencier, parce que comme je les ai déplacés tellement de fois que je ne me rappelle plus, donc je sais que j'ai le Goldfinger et le Giant Rubidor, je crois. Alors je l'ai noté au cas où. Euh, c'est Brian, Brian Rubidor. Donc euh, brillant Rubidor. Donc je ne sais plus si c'est celui-ci ou le Goldfinger. Et j'ai celui-ci donc c'est peut-être le rubis peut-être ici je ne sais pas donc, euh... donc ici on a l'arbre faisant donc c'est le golden Lantern et euh, donc le forcicia que j'en ai... ai profité pour euh, pour rabattre euh, hier euh, donc pour qu'il soit un petit peu plus étoffé et qu'il ait une taille un petit peu plus euh, proportionnée parce que là sinon j'avais des branches qui partaient dans tous les sens donc là ça va lui permettre de se développer un peu plus à la base et en son centre donc j'en je, ai profité aussi pour euh, couper euh, euh, sur l'arbre faisant euh, toutes les parties mortes en fait c'est souvent les parties des euh, extrémités qui étaient cassées par le vent donc j'ai coupé tout ça donc là ça va être beaucoup plus joli et ça va fleurir aussi on voit qu'il y a un, un escargot qui s'est mis là je sais pas si on le voit là ouais donc bah là c'est un saule euh, donc celui-ci c'est un Salix Uden 6 Golden Sunshine donc c'est un saule doré en fait Et il faudrait que je mette euh, à Terme des, des petites plaques en ardoise là euh, avec le nom des en tout cas de ceux que je me rappelle jamais <rire> comme celui-ci qui est un peu compliqué à se rappeler donc euh, il faudrait que je, je mette euh, euh, je mette les noms de quelques arbres euh, dont je ne me rappelle jamais ou les les, euh, les rosiers par exemple j'ai du mal à me rappeler des noms donc à part certains donc là voilà le la serre palmatum orange dream donc celui-ci il euh, n'y a pas de souci il est bien, il a bien, il, il s'est bien éclairci. Et là, voilà, on a des cœurs de Marie blanches là, qui, euh, qui ont fleuri. Donc les autres, les autres, c'est fini. Donc on a toujours l'arbre de Judée là qui fait des, des, des feuilles en forme de cœur. Et donc là, elles ont déjà pris déjà une, une bonne taille. Voyez, on, voit, on voit la taille par rapport à ma main, main. c'est déjà euh, c'est déjà une bonne taille donc là il n'était pas aussi euh, fourni euh, l'année dernière donc euh, bon faut dire que je l'ai déplacé tellement de fois j'ai dû le déplacer trois fois je crois donc euh, bon c'est sûr qu'il apprécié pas trop euh, donc là bah, j'ai coupé euh, les palmes sur, euh, sur mon euh, sur mon palmier, là, j'ai celles qui étaient les plus près du sol et les plus abîmées, je les ai coupées. J'ai gardé les deux anciennes et plus celle qui est en train de se développer au milieu. Donc, ici, j'ai positionné une vigne vierge à fruits bleus. Alors, ça, c'est une erreur. Il va falloir que je lui retrouve une autre place parce que, en fait, les vignes vierges, ça a des crampons en principe et celle-ci. Euh, elles s'entourent au, autour d'un support, en fait, il leur faut un, un support pour pouvoir euh, monter. Donc elles ne s'accrocheront jamais à mon mur. Euh, donc ça, c'est une petite erreur que j'ai faite. Euh, en fait, je l'ai commandé en même temps que la, la, la vraie vigne vierge, donc, qui, elle, s'accroche. Donc euh, là, il faudra que je taille les parties qui redescendent, euh, qui sont donc inutiles. Et le but, en fait, c'est de couvrir cette, ce mur tout gris de le rendre vert, et euh, à l'automne, c'est super joli, les feuilles deviennent rouges, donc, euh, donc voilà. Je, je voudrais entourer euh, l'intégralité du mur, pour euh, obtenir du vert plutôt que du gris euh, assez moche, donc, que je pourrais peindre éventuellement, mais je préfère, euh, je préfère le vert, <rire> personnellement. Sont, sont vraiment très jolis et là j'en ai un qui est en fleur voilà c'est vraiment super beau il y a énormément de boutons donc ça c'est pareil pour que ça se développe bien ben, il faut lui mettre un peu de fumier au pied en début de en début de, de printemps donc au mois de mars mars avril vous mettez du, du fumier une petite deux trois poignées pieds pied, vraiment ils apprécient euh, au plus haut point voilà, donc là c'est euh, un autre euh, c'est un autre mais qui lui euh, est euh, n'est pas persistant en fait caduc celui-ci je me rappelle toujours pas et euh, donc là voilà, les quelques plantes que j'ai reçu, euh, que j'ai stocké là euh, dans un endroit qui est quand même relativement à l'ombre, il y a du soleil mais c'est pas trop fort, donc ça leur permet de, euh, on va dire d'être un peu en convalescence ici. Donc je les arrose et ça leur permet de bien se remettre. Là on voit que vraiment euh, il y a toujours quelques feuilles là qui sont un petit peu défraîchies, mais ils sont là depuis 3-4 jours et vraiment ils ont bien ils ont bien repris. Donc euh, donc voilà. un peu la vue, un petit peu de loin là. Voilà. Donc on voit qu'il y a beaucoup de fleurs qui vont se former, qui vont éclore sur le, le rosier American Pilar là. et j'en ai là qui se sont déjà ouvertes Non, elles sont très jolies elles sont très bonnes et comme vous voyez il y a des boutons partout là celui ci c'est la première année où vraiment il fait autant de boutons sur les autres c'est pareil en fait ça fait beaucoup, des plus petites fleurs mais par contre il y en a énormément et, et là vous voyez il y en a partout donc il y en a quelques-unes qui commencent à sortir mais en général, elles sortent tout en même temps. Donc, euh, et à côté, c'est pareil, c'est le plus beau. Qui fait énormément de fleurs aussi. Voilà. Donc ça, c'est un rosier que j'ai remplacé. Voilà. Là, on en a aussi un. Hein. J'ai les fleurs hier et les feuilles qui étaient un petit peu abîmées vraiment là aussi il va y avoir beaucoup de fleurs ça fait beaucoup de toutes petites fleurs toutes petites roses et on a celui-ci qui est déjà bien rempli de fleurs à bah, ils poussent bien hein. même les petits que j'ai mis l'année dernière ces deux là les plus petits que j'ai rajoutés et les bambous ça pousse super hein. le noyer déjà bien en feuille là un petit point sur le grenadier Donc, on voit bien les, les petites feuilles qui sont les bourgeons qui se sont éclos qui ont éclos Pas mal de fleurs aussi sur le mûrier. les mini fruitiers là sont vraiment jolis aussi. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air, partagez-la et éventuellement abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, à bientôt.